Après une première mi-temps laborieuse et décevante, le FC Barcelone a finalement pris le dessus sur le FC Séville, inscrivant trois buts décisifs. Les Blaugrana, menés par Xavi, ont maintenant une avance confortable de 8 points sur le Real Madrid, qui a subi une défaite humiliante à Mallorca 0 à 1 plus tôt dans la journée. Des buts de Jordi Alba, Gavi et Rafinha ont permis au Barça de prendre 8 points d'avance en tête de la Liga grâce à leur succès dimanche soir. Le Barça continue sur sa lancée dimanche soir au Spotify quand nous, les hommes de Xavi ont remporté le premier match de la phase retour. Après une phase allée à 50 points, les Blaugrana ont trouvé leur rythme de croisière. Contre Séville, ils ont dominé les 90 minutes de la rencontre, sans concéder d'occasion et en marquant 3 buts. Cette nouvelle victoire permet aux Blaugrana d'être leader avec 8 points d'avance en tête du championnat. Battu à Mallorca 1 à 0, le Real Madrid laisse filer son principal rival dans la course au titre. Les buts de Jordi Alba Gavi et Rafinha ont permis aux Catalans de faire la différence dimanche soir. Pour sa première apparition sous le maillot du FC Séville, Pap -Gay a vite réalisé à quel point son aventure en Andalousie serait difficile, malgré le soutien de Roré Sampaoli. Au camp nou, le milieu de terrain s'est efforcé de tenir bon face aux vagues constantes de l'équipe adverse, mais il a finalement craqué après la pause. Malgré la blessure précoce de Sergio Busquet à la dixième minute, les Blaugrana ont réussi à marquer 3 buts grâce à Alba, 58 e Gavi, 70 e et Rafinha, 79 e Cette victoire éclatante démontre que le FC Barcelone est le leader incontesté de la Liga, avec 8 points d'avance sur le Real Madrid. Avec cette forme impressionnante, il semble probable que la Liga revienne à Barcelone pour la première fois depuis 2019 à la fin de la saison. Avec seulement 18 journées restantes dans la Liga, le FC Barcelone peut se permettre de perdre deux matchs, même s'il est évident que ce n'est pas l'objectif final. En observant les statistiques passées, le FC Barcelone a gagné la Liga à chaque fois qu'il avait 8 points d'avance sur son concurrent au 20 e match. Et si l'on se concentre uniquement sur le Real Madrid le FC Barcelone a remporté la victoire finale chaque fois qu'il avait 8 points d'avance sur son rival à la fin de la 20e journée, soit en 1997-98e, 1998-99e, 2004-05, 2005-06, 09 2011 11 2010-11e, 2012-13e, 2015-16e, 2017-18e et 2018-19e. Le FC Barcelone, dirigé par Xavi, doit maintenant remporter les 3 points lors des prochains matchs contre Villarreal à la Ceramica, dimanche 12 février à 21h, et contre Cadix au Spotify quand nous, mercredi 19 février à 21h. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de visionner notre vidéo. Nous apprécions votre soutien et votre intérêt pour notre contenu. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futurs projets et mises à jour. En vous abonnant, vous serez informé de toutes nos nouvelles vidéos dès leur sortie. Nous sommes très reconnaissants pour votre soutien constant. Merci à nouveau.